J'ai enfin reçu les photos que j'avais amené à faire développer, ça a mis beaucoup de temps. C'est à cause du confinement, c'est normal. Mais euh, au final, vu que j'en avais marre d'attendre euh, ces photos, j'ai décidé de faire le zine quand même avec les photos que j'avais déjà sous la main. Et en réalité, j'ai bien fait de faire comme ça parce que euh, mon idée à la base de vouloir illustrer chaque poème par une photographie spécifique ne me plaisait plus, j'ai préféré Créer plutôt un univers global aux zines, avec des correspondances entre le texte et les images, mais pas forcément une photo liée à un texte. Et du coup, euh, en fait, j'ai trouvé des images qui correspondaient bien à l'univers que j'avais envie de créer euh, dans ce zine. Et euh, je l'ai terminé. Enfin, il me manque encore la couverture et le dos à faire, mais je pense que sur le dos, je ne vais rien mettre de spécial. Peut-être juste mon site, un petit mot et... Euh, et par contre, la couverture, j'aimerais bien faire un truc un peu, voilà, un peu, un peu, un peu, un peu, je sais pas, un peu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment écrit les poèmes à la main et collé des photos sur les pages d'après. en fait, j'ai pris un cahier et j'ai fait, j'ai fait des petits, j'ai collé des photos avec du scotch sur lesquelles j'ai dessiné, j'ai écrit les poèmes, j'ai j'ai fait des petits effets de pages déchirées, des choses comme ça. J'ai voulu rester dans la simplicité parce que là, c'est un... ce zine-là, le concept, c'est poésie et photographie et pas euh, dessin, pas trop collage et tout, c'est pas art journal, j'ai envie de faire vraiment deux choses distinctes même si l'un et l'autre peuvent un petit peu se mélanger, s'inspirer l'un de l'autre mais là, pour ça, j'avais envie de rester quand même dans de la, dans de la simplicité donc j'ai ajouté des petits éléments de dessin, des petits éléments graphiques mais quand même très légers et puis, euh, et puis voilà, quoi j'ai euh, mon imprimante que j'ai acheté aussi pour l'occasion parce que j'ai envie de me mettre vraiment sérieusement à faire des in en sortir régulièrement et tout. Donc j'ai acheté cette imprimante-là. C'est une euh, Canon PIXMA TS5350. Elle, euh, elle est cool, elle imprime bien, euh, elle fait des bonnes qualités d'impression photo et euh, elle permet d'imprimer aussi sur des formats euh, plus petits, sur du papier photo, sur des formats plus petits. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je pense euh, vous proposer euh, des photographies... Euh, Bref, j'en parlerai plus tard. En tout cas, pour euh, ce qui est de la création de zine, ça va être euh, top parce que le scanner est bon, l'imprimante est bonne et euh, il ne me reste plus là qu'à acheter du meilleur papier. Et puis je vais pouvoir faire. Enfin, euh, je vais pouvoir imprimer euh, mon premier zine. En tout cas, le premier zine de cette euh, édition, euh, si je puis dire. Mais euh, ce qui est cool avec, euh, avec cette imprimante-là aussi, c'est qu'on peut imprimer en recto-verso. Donc ça va vraiment me faciliter la tâche. Et euh, j'ai hâte de sortir le premier prototype, on va dire, voir comment tout ça rend. Vous le montrer et puis le mettre en vente dès que possible, en passant par mon bandcamp. Je pense que je vais faire ça sur. de quelque chose de différent, j'ai ressorti euh, ma MPC, je vous en ai encore jamais parlé mais euh, il y a quelque temps j'ai acheté d'occasion cette euh, machine qui est super qui est old school, c'est quelque chose qui ne se fait plus neuf aujourd'hui, ça date des années je crois 90 ou 2000, plutôt début 2000 je dirais, ouais plutôt début 2000 mais euh, en tout cas c'est voilà c'est une music production center, c'est une euh, en fait, c'est un sampler séquenceur qui permet aussi de faire des song mode. On peut en fait composer, arranger euh, et structurer euh, des morceaux directement dans cette machine sans passer par un, un ordinateur. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup travailler sur des machines sans passer par un ordinateur. Et, euh, et ben ce, cette machine, on me l'a conseillée. Et euh, le problème qu'il y a, c'est qu'elle est arrivée un peu cassée. Donc il euh, y a pas mal de choses à réparer dessus, déjà, je l'ai déjà amené à réparer une première fois, mais là je me suis rendu compte on en en servant un peu plus qu'il y avait d'autres boutons qui ne marchaient pas. Également les pads en fait ne sont pas assez réactifs à mon goût, et ça j'ai vu que c'était un problème général que les gens avaient avec cette machine là, mais que ça se changeait facilement, en fait j'ai commandé sur un site des pads plus réactifs et... Euh... Et je vais les recevoir normalement aujourd'hui donc euh, je vais les changer. Une fois que tout ça sera réparé, eh bien je, je vais pouvoir m'en servir parce qu'en en fait mon SP404 et eh bien le souci c'est qu'avec cette machine là euh, le, le séquenceur n'est pas très performant. En fait, le, le sampler est bien, les effets sont bons et s'en servir vraiment comme d'un instrument, c'est top. Par contre, en complément à d'autres instruments, c'est pas ouf parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment des séquences en fait qui puissent se changer toutes seules. Euh, par exemple, avoir un couplet, un, un, une pattern rythmique sur un couplet qui évolue euh, vers une autre pattern rythmique sur un refrain et que ça puisse changer tout seul. Et ça c'est pas quelque chose qui est possible sur la SP404, par contre c'est possible sur la MPC et euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, me pencher plus sur la question parce que là, ben, l'été arrive à grands pas, j'ai euh, des concerts de prévus, euh, là on m'a appelé encore pour jouer dans un très chouette endroit d'ailleurs et, euh, et donc il faut que je puisse monter euh, mes compos. Euh, là au plus vite et d'ailleurs j'en ai des nouvelles, il y a une nouvelle chanson sur laquelle je suis en train de travailler là et j'ai vraiment envie de pouvoir euh, me servir de cette machine là en live parce que avec euh, MPC plus synthé et peut-être ma pédale de loupe je serai bien, je serai très bien pour mes compos, ça va être une, une manière très chouette de travailler je sens Ça, c'est le circuit euh, qu'il va falloir que je démonte pour l'amener à réparer. Euh, alors, je sais pas, je vais regarder. Je sais pas si je vais m'y aventurer toute seule à le démonter ou si j'apporterai je, je la machine entière euh, au réparateur. En tout cas, là, ces boutons-là sont cassés. Mais. Euh... Ça, ça se répare facilement avec du scotch double face. Je l'ai déjà fait ici, bon je ne l'ai pas très bien fait, mais ça marche en tout cas. Parce que j'ai pas envie de racheter ces boutons là, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ça se répare facilement. Par contre, ça ici c'est les interrupteurs qui sont défectueux, en fait, ils se sont usés avec le temps. Vu que cette machine, ben, la personne avant, s'en est beaucoup servie. Et bien ça c'est défectueux. Donc ça ne marche carrément plus. Il faut. En fait, sortir le circuit ici et ressouder derrière euh, ces boutons-là, en soi, c'est pas hyper, hyper compliqué à faire, c'est juste que j'ai pas le matériel pour. j'ai pas de, de, de machine à souder quoi. Donc voilà, et aussi là, cette roue elle ne marche pas très bien. En fait, normalement, un cran sélectionne un élément et là, il faut que je le tourne d'au moins 4 crans à chaque fois pour sélectionner un élément et c'est très, très dérangeant. Donc euh, là je vais essayer de voir si j'arrive à déconnecter euh, ça là et bon bah dévisser et bon euh, si je vais pas trop euh, tenter le diable si vraiment je vois que j'arrive arrive pas je remonterai tout et puis euh, je vais voir si je l'amène déjà si le réparateur est ouvert c'est cool parce que je suis même pas sûre qu'il soit ouvert en fait vu que c'est le confinement Franchement c'est top, je suis super contente du résultat. Les nouveaux pads sont beaucoup plus réactifs, ça va être nickel. Donc là je vais voir, je vais appeler le réparateur. Finalement j'ai remonté la machine, j'ai pas sorti J'ai pas voulu me, me risquer à déconnecter le circuit électronique là. Donc euh, je, je laisse comme ça, je lui apporte euh, tout. Et euh, bah, enfin d'abord je l'appelle pour savoir s'il si est ouvert en fait. Alors c'est Mars électronique, j'espère qu'il est ouvert. Ah Déjà, sur Google, c'est dit que c'est ouvert. Marque électronique, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je vous appelais simplement pour savoir si vous étiez ouvert par rapport au confinement. Oui, oui, oui, c'est ouvert, oui. Ok, bah je vais, je vais venir alors. Ok. Merci.